Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux émotions. Les émotions jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Elles influencent notre comportement, nous lient à notre famille et à nos amis, peut-être vont elles-mêmes jusqu'à donner un sens à notre existence. Pourtant, les émotions ne sont en réalité que des réponses à certains stimuli par notre cerveau. Les émotions sont la conséquence d'un processus biologique basé sur l'évolution naturelle qui a pour principe la survie de l'espèce humaine. Par exemple, de façon très simplifiée, L'affection que l'on peut avoir pour un proche se base sur le désir de trouver un partenaire sexuel pour se reproduire ou vivre dans un groupe. En ce sens, la peur évite réellement le danger car elle met notre corps dans un état d'alerte maximale qui maximise nos chances de survie. Pour voir les choses un petit peu plus en détail, c'est le système limbique qui génère toutes nos émotions. Cependant, toutes les émotions ne sont pas identiques. Elles se distinguent selon deux voies, une voie consciente et une voie inconsciente. Au départ, toutes les émotions trouvent leur source dans le thalamus qui va ensuite les envoyer à l'amygdale s'il s'agit d'une information qui doit être traitée très rapidement, comme la peur pour éviter une chute. Ce sont donc des cas dont dépend notre survie immédiate. S'il s'agit d'une information qui peut être traitée un peu plus lentement et qui va déclencher une émotion consciente, il va l'envoyer au cortex sensoriel. On va premièrement étudier la route la plus lente. L'information est reçue par le cortex sensoriel, qui va en extraire les informations essentielles avant de l'envoyer à l'hippocampe. L'hippocampe, lui, va se charger de former des souvenirs à partir de cette information et également puiser dans les informations dont il dispose pour modifier ou adapter la réaction initiale. L'émotion qui va en ressortir sera au final consciente et on peut en contrôler l'expression faciale. Par exemple, la tristesse, c'est une émotion de ce type. En ce qui concerne la voix inconsciente, l'information est reçue par l'amygdale qui traite immédiatement l'information et renvoie une réaction émotionnelle pour que le corps réagisse de manière instantanée. L'émotion qui va en ressortir est donc inconsciente, et c'est pour cette raison qu'il est difficile de cacher nos réactions pour ce type d'émotion. Cependant, son chemin ne s'arrête pas ici. Le signal va ensuite être envoyé à l'hypothalamus, qui va déclencher une réaction hormonale pour modifier le comportement du corps. Par exemple, dans le cas de la peur, les muscles se contractent et le rythme cardiaque accélère, et ça pour maximiser nos chances de survie. La colère, le dégoût, la surprise sont également des émotions de ce type. Et sur ce, on en a donc terminé avec cette petite présentation des émotions. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.